Tout le monde est bienvenu dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page art journal sous la citation d'amour celui qui pour aimer ne cherche qu'une rose n'est sûrement qu'un papillon. Cette vidéo sera courte car elle dure près d'une heure. La vidéo en temps réel se trouvera dans une série de pages art journal que je mettrai dans mon espace privé. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous pour être prévenu de sa mise en ligne ainsi que que la liste du matériel et plus de conseils concernant cette page art journal et les prochaines à venir. Donc cette vidéo ne sera pas commentée, donc je vous laisse apercevoir quelques passages de cette création et vous dis à très bientôt pour d'autres pages art journal. Je rajoute cette page et je vais commencer mon collage. Pour cela je prends une, page, une feuille de canson, sur laquelle je vais déchirer cette page on est un peu ici Thank you. Thank you J'espère que vous avez apprécié ces quelques passages de cette création. Le cours complet ainsi que la liste du matériel se trouve dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma liste de contacts pour être prévenu de mes prochaines publications Art Journal et pour recevoir plus de conseils concernant l'Art Journal et le Mix Media. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, ce sera votre belle façon de m'encourager à vous produire plus de contenu et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications et de mes prochains lives. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour d'autres créations. Merci